Grâce étonnante. And uh chapitre 115, psaume chapitre 115, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 115, nous lisons la parole de Dieu, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu, notre Dieu est au ciel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 Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence Mais nous, nous bénirons l'éternel Dès maintenant et à jamais Louez l'éternel Amen Il y a dans le ciel et sur la terre Aucun autre nom qui était donné le nom de Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour tout. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom est et C'est le nom Sauvez pour toujours. Non, mon sauveur béni, nous ramène à la vie. Celle ton nom nous rétablit encore Père dans cette position Bénie de fils et de filles de Dieu Nous te remercions vraiment de tout notre cœur Encore ce soir pour Ce privilège de pouvoir réellement être là rassemblé dans ces lieux Père au Dieu Avec ce peuple qui se trouve en cet endroit Et c'est aussi qui sont aussi En connexion mon sauveur dans différents endroits Nous prions pour chaque frère Nous prions pour chaque sœur, Avec autant d'amour Père du Dieu Pour la grâce que tu nous as témoigné Seigneur Voir réellement Père être Un peuple que tu conduis encore en ce temps où nous vivons, bénémoine Père Saint-Dieu, que tu nourris, que tu prends soin de tout. Père, tu fais beaucoup de choses encore pour nous, Père. Nous te remercions pour cela, Père. Ce soir, nos cœurs sont aussi tournés vers toi pour te dire merci pour le souffle de vie, bénémoine Père Saint-Dieu. Merci encore pour la santé. Merci aussi pour le soin que tu nous prodigues encore, bénémoine. Tu es le Dieu qui a toujours pris soin de nous, mon sauveur. Jamais tu nous as abandonné, mon roi. Tu as toujours été là, bénémoine Père au Dieu. Dans toutes les circonstances, mon roi. Nous sommes dans ta maison aussi pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Que tu sois exalté encore aujourd'hui, mon béni, mon Père oh Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, mon roi. Fortifie encore davantage, mon Père. Oh Dieu, touche encore davantage le cœur, mon sauveur, parce que le temps devient tellement si sombre, mon roi. nous voyons la grâce, mon pour te pas de ta lumière encore, maintenant continue à prier. Dans ce temps où nous sommes, Seigneur, pendant que nous avons la lumière, voulons marcher avec la lumière, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Père. Merci pour les chants les cantiques qui ont été chantés. Merci pour tous les témoignages de en Dieu. Pour chaque chose qui a été encore faite en aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de saint de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Combien nous sommes heureux de pouvoir également nous retrouver ensemble et nous nous seront de pouvoir les dire, c'est cela les désirs aussi de notre Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver autour de sa parole et dans la prière aussi, comme cela nous a été aussi rapporté, comme au temps où réellement l'Église avait commencé sur la terre. Nous voulons avoir réellement aussi la même position et aussi la même disposition aussi de cœur comme ceux qui nous ont donc précédés et qui ont aussi laissé un, une trace effectivement de ce que la parole de Dieu a eu à pouvoir produire dans chacun d'eux. Nous remercions notre Dieu qui nous donne effectivement aussi la paix, la grâce aussi, de pouvoir être assurés aussi dans notre cœur que nous ne tâtonnons pas et que nous ne sommes pas comme de ceux-là qui battent en l'air, mais nous sommes certains de celui en qui nous avons donc placé notre confiance parce que nous savons qu'il a le pouvoir, il a la puissance de nous amener jusqu'au bon port. Quand il commence une œuvre, il achève toujours. C'est lui qui nous a fait sortir. Et qu il sait qui doit nous faire rentrer quelque part. C'est pour ça nous nous faisons donc confiance. Que Dieu bénisse effectivement la maman de notre sœur et qui s'appelle Bernadette. Que, <rire> que Dieu la bénisse richement. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Parce que j'ai été vraiment très touché. Et euh, c'était jour de mon anniversaire. Il a préparé un cadeau pour moi. Qu'elle a donné à notre sœur spécialement pour m'apporter. J'ai dit que Dieu la bénisse. Ça faisait des années, je n'avais pas de nouvelles d'elle, évidemment, mais ce jour-là, j'étais touché de voir qu'elle a pensé à moi. Que Dieu te bénisse richement, qu'il te récompense beaucoup. Et nous sommes heureux, comme Grand l'a dit tout à l'heure, de pouvoir aussi vous avoir aujourd'hui, ce soir. Dieu qui conduit les pas de chacun, il connaît ce qu'il fait. Nous nous, nous réjouissons de ce que, malgré le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous avons l'assurance que c'est Jésus de la Bible qui nous a réellement aussi appelés dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Il est toujours présent. C'est là qui fait la joie de notre cœur. Cette parole, elle est tellement merveilleuse où il est écrit que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous pouvons être tranquilles, effectivement, nous qui croyons donc en lui, nous qui avons l'assurance qu'effectivement que c'est Jésus vit en fait. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui parlent effectivement que Jésus-Christ sauve effectivement, mais qui n'ont pas réellement la foi pour croire qu'il est le même. Mais nous, nous sommes de ceux-là qui devront être rassurés et avoir aussi la certitude qu'il est vraiment le même. Donc s'il est le même, ce qu'il ne peut pas pas changer. Ça veut dire que ce qu'il a fait dans les temps passés avec ceux qui nous ont précédés, ben, il le fait encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait aussi avec Israël, effectivement, lorsqu'il a fait sortir de l'Égypte, ben, il continuera toujours à le faire puisqu'il le fait, il ne change pas. Alors nous, nous avons donc cette assurance que si nous croyons vraiment en lui, alors nous obtiendrons certainement ce que la Bible dit et ce qu'il a promis aussi. Effectivement, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient réellement aussi en lui. Nous avons euh, pu voir effectivement aussi dans les scènes Écritures que quelque chose est tellement important que Dieu attend de tout un chacun de nous aussi, c'est de pouvoir avoir la foi dans la parole de Dieu et la confiance et savoir que Dieu existe, qu'il est le remunérateur de ceux qui l'ont recherché. Et que s'il si existe, alors nous croyons effectivement que toute chose devient donc possible. Parce que s'il est resté donc dans le passé, alors c'est sûr et certain que on peut arriver à pouvoir avoir des hésitations, des doutes, effectivement, mais c'est peut-être qu'il y a ces temps-là qu'il aille à pouvoir faire ceci, mais aujourd'hui les choses ont changé. Peu importe, même si la science a atteint des dimensions tellement très élevées, mais le Seigneur reste toujours le même. On aura toujours besoin de ces dieux, dans toutes les circonstances, dans tout le domaine, parce qu'il n'y a rien sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, qui peut remplacer Dieu. Donc, peu importe ce que la science peut atteindre, comme tous ceci, cela, il n'y a qu'un seul qui guérit. Ça c'est la chose que nous devons réellement avoir comme assurance. C'est pour ça que euh, si simplement nous pouvons réaliser que Dieu nous a donné quelque chose de très important aussi pour nous, c'est la foi. Oui, la foi fait des grandes choses en fait. Elle nous permet de croire aux choses que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais que ces choses deviennent effectivement aussi réelles et accessibles pour nous en fait. Et c'est cela que vous ne réalisez pas tellement très bien que c'est là que Satan combat toujours. Ah oui, parce qu'il va toujours te mettre dans de la pensée, c'est pas possible, il peut pas le faire effectivement, c'est son travail. Le croyant, il sera toujours confronté à cela tout au long de son pèlerinage. La doute, les deux, pardon, et la foi. Le doute et la foi. Le combat. Parce qu'en fait, on combat cela. Parce que Satan, c'est une chose dont il est sûr que si toi, tu arrives vraiment à avoir confiance en Dieu, alors tu as la victoire. Oui, c'est écrit, hein? c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Donc il sait très bien, mais, mais c'est par la foi que nous chassons les démons. C'est vrai donc si ta foi est vraiment la foi de Dieu, alors toutes choses te sont donc possibles. C'est pour ça que nous, nous devons euh, euh, euh, nous accrocher davantage au Seigneur, le supplier pour qu'il nous aide, à tenir ferme, effectivement, comme la Bible dit, hein, le, le bouclier de la foi. Vous savez ce que ça veut dire un bouclier Pour éteindre tous les traits enflammés malin ne sois pas comme ça parce qu'il va toujours atteindre mais c'est bien sûr il faut avoir un bouclier le bouclier de la foi dans toutes les circonstances alors il dit mais résistez à Satan d'une foi ferme et il fuira loin de toi bien sûr mon frère sans la foi il est impossible d'être agréable à, à Dieu c'est sûr et certain et ça et... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde et les choses que nous voyons n'ont pas été faites par les choses visibles, mais bien par les choses invisibles, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de notre Seigneur et Sauveur. Que celui donc qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Merci, mon Dieu existe. Et s'il existe, il est remunérateur. Bien sûr que oui, c'est quelque chose de tellement si important que non, nous pensons. Non, c'est tellement important. Et d'ailleurs, nous pouvons le voir hein. comme les saints écrits. crois que c'est le livre de Jacques quelque part, comme ça. Il dit, mais, il dit mais, il dit mais, tu dis que tu as la foi. Bien sûr, il dit mais, il dit mais, il dit, mais tu dois croire aussi que tu qu'il y a un seul Dieu. Il dit mais, il dit, sache aussi que hein, les démons le croient aussi, et qu'ils tremble en fait. Donc vous, vous voyez, comme nous l'avons dit, effectivement, mais votre foi, votre façon de pouvoir et moi de concevoir des choses, peut-être plus qu effectivement que ce que la pensée humaine peut à pouvoir concevoir nous nous devons arriver à pouvoir réellement être certains des, des choses comme comme j'aime bien comme dans le livre de Luc je pense c'est Luc qui dit mais j'ai fait des recherches exactes que Dieu nous aide frère que nous consultions les saintes écritures pour voir si les choses en sont ainsi est-ce que c'est Dieu qui a fait ça parce que c'est vrai frère ça et même même même et ça nous pouvons quand même nous avons tellement parce que parfois j'ai dit mais est-ce possible mais en fait mais oui mais est-ce que c'est vrai mais oui mais c'est vrai prenons juste un exemple on nous a parlé de la main rouge, que Dieu a ouvert la main rouge. Amen. Amen. Et qu'un peuple ait traversé. On dit mais ce n'était pas possible. Mais interrogez-vous, frères et sœurs, ce peuple dont on parle, effectivement, n'existe-t-il pas Et comment il a pu quitter là-bas pour arriver jusque là où il se trouve C'est que Dieu a fait quelque chose. Amen. Tout au long du cheminement, quand même, jusqu'au. En fait. Dieu a laissé des traces sur cette terre que nous avons, effectivement, pour que nous puissions avoir la foi en ce qu'il a dit. Et c'est cela qui fait de toi aussi, effectivement, que tu es un croyant, parce que tu crois. Parce que si tu ne crois pas aujourd'hui, c'est impossible. Alors, dans deux solutions, je pense, au chapitre 2, euh, je pense, c'est cela, oui, c'est chapitre 2, nous lisons avec vous. Thessaloniciens, chapitre 2, je pense, voilà, voilà. De Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons ici euh, à partir de verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que c'est lui... Oh, merci beaucoup, mon je vais toucher ça, je n'ai pas à se trouver. Merci beaucoup. Et ça, ça, ça, ça, et je, je vais lire dans la même version que vous. Non, restez là, dans cette version. Je vais prendre ceci pour être aussi avec vous. Même chose, et voici. donc Voilà. Deux Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7, je disais, Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra donc l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes sortes de, de, de, de, avec toutes les séductions de, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce que ils n'ont pas reçu l'amour la, de la vérité pour être sauvés. Aussi donc, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, donc, soient donc condamnés. Nous voulons te dire merci de la consolation que tu nous donnes la grâce de pouvoir être dans ta maison mon soeur béni avec ce peuple qui t'aime aussi, Père Saint-Dieu qui désire de tout son cœur à, à pouvoir connaître ta volonté pour marcher dans ta lumière à toi, mon béni, Père Saint-Dieu regarde leur désirs, regarde l'amour qu'ils ont, Père Saint-Dieu, que tu soutiennes que tu fortifies encore davantage que tu nous aides parce que nous avons tous besoin de toi aujourd'hui encore, mon soeur béni, nous te désirons encore plus que d'autres jours, mon soeur aide-nous, je te demande cette grâce, ce privilège mon Père, au nom Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez donc vous, vous, vous asseoir. Donc, euh, nous, nous voyons que, que dans les scènes des Écritures, qu'on qu nous fait qu'effectivement que des choses vont certainement arriver et des choses qui ne sont pas des choses qui sont bonnes parce que le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est effectivement sous l'emprise du malin. Et, et, et les diables a, a, a trompé déjà l'homme depuis euh, les jardins d'Eden effectivement, là où effectivement que les choses ont eu à pouvoir effectivement euh, commencer pour lui donner en fait une illusion en fait des choses. Regardez comment il a eu à pouvoir séduire Ève en lui disant Vous serez, vous serez, vous serez, vous vous souvenez Et vous serez donc, il leur donnait effectivement quelque chose En fait, il, dans l'illusion qu'il leur montrait Qui serait tellement si beau, tellement tellement si bien Donc quand vous mangerez de cela, vous verrez Les choses seront différentes, elles seront tellement si bien Agréables effectivement, et c'est tellement si beau Le monde sera tellement bien effectivement Et quand il a, elle a mangé à cela et qu'elle en a donné aussi à, à son mari le monde dont il pensait pouvoir être plus joli et plus beau que celui que Dieu leur avait donné. Effectivement, parce que pendant qu'il était dans les jardins d'Éden, effectivement, et toutes les choses qu'il voyait étaient tellement si beaux, si agréables, si jolies, parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il faisait était toujours bon. Il y avait même un fleuve, il y avait tout, il y avait tout, les, les gens étaient agréables, tout leur était soumis. C'était là la chose que Dieu leur avait dit, l'obéissance, effectivement, il n'y avait pas de trouble. il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problèmes que Dieu nous aide, frère. Il n'y avait aucun problème, aucun souci, l'homme il était tellement tranquille dans un milieu où tout était, mais tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'il voulait. Et même avant même de penser à quelque chose. Dieu pensait tellement et c'est merveilleux de voir cette tableau cette image que les seigneurs qui étaient là, qui regardait son fils là qui les regardaient comment il était tellement soumis, obéissant, Ah oh, que Dieu nous aide à sa parole sans chercher à pouvoir trouver des petits écarts, des écartements à gauche non toujours ce que Dieu a dit, c'est ce que je fais toujours à, à l'endroit que Dieu l'a placé et il était tellement content et heureux parce que qu aussi longtemps qu'il était soumis à cette parole. Il ne cherchait pas pouvoir penser, non, je pense que c'est si.. Non, non, non, non. Toujours dans ces conditions que Dieu lui disait, purité dans les pensées, sainteté dans le cœur, dans toute son imagination, tout est pur, l'homme était tellement si heureux. La nature était elle lui était soumise. Les animaux, l'eau, tout ce qu'il pouvait arriver à voir, et Dieu l'observait, le regardait. Mais maintenant c'est Dieu qui s'est soucié pour lui. Comment faire pour le rendre encore plus heureux J'aime Dieu parce que David a dit, euh, comment les jeunes n'ont-ils sur son sentier En se dirigeant toujours d'après. la Parole. Pas discuter. Pas chercher des petits jepatoires à gauche et à droite. Pas chercher à ce que la Bible dise, quelque chose qui te, qui te, qui, qui, qui, qui te satisfasse toi-même. Non, je vais satisfaire ce que Dieu dit. Mon problème à moi, Seigneur, je crois que c'est comme ça qu'il était Adam. Mon problème à moi c'est de pouvoir faire ce que Dieu me dit parce qu'il m'a placé dans l'endroit où je devais être, c'est vrai quand même. Et l'homme était heureux en conformité avec la volonté de Dieu, tout était parfait. Il n'y avait pas un autre endroit meilleur que je pouvais pouvoir vouloir aller ou penser d'une certaine manière ou d'une autre mais voilà ben que pendant qu'il était dans son endroit et puis bon, Dieu l'observa le regarda comme nous l'avons voulu l'entendre et qu'il a eu à pouvoir dire mais je voudrais qu'il soit vraiment dans un bonheur ce moment où il se sent tellement si bien parce que croyez-le et c'est 100% vrai jamais Dieu n'a pensé de malheur pour vous Amen. non frère et soeur parce que d'abord la preuve c'est que quand toi et moi nous étions dans les bas-fonds bas-fonds, nous ne nous le voulons même pas il est quand même venu s'il te voulait du mal, il n'allait même pas te chercher. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est vrai. Réfléchissons, mon frère. Pensons-y. Mais, mais comprenez bien. Nous avons une grâce extraordinaire. Saisissez-la pendant que nous avons le temps. Amen. Il, il, il vient même alors que toi, tu ne voulais pas. Il vient quand même. Il a fait. Mais il t'a sauvé. Et puis, il te donne aussi la possibilité de toujours être meilleur. Attends qu'on a la grâce, mon frère, ça veut dire que tu étais incapable d'aimer. Il est venu donner la possibilité d'aimer. Comment ne pas aimer un tel Dieu, mon frère Il dit merci, mon frère et ma soeur. Mais c'est vrai, ça. À moins qu'on ait que Dieu nous aide. Parce que tout ce que... Il y a, je pense, quelque part dans Jérémie, il dit mais, dit, mais les projets que Dieu a formés pour vous ne sont pas des projets de pouvoir commencer à pleurer tout le temps, toujours de votre vie. Non, Dieu n'a jamais fait toi Femme pour que tu sois stérile non. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu Amen. Non, non, non, non, ça n'a pas été Parce que dès le départ déjà Il te montre la joie qu'il a Pour que tu sois fécond Amen. Il a dit, allez soyez fécond Il n'a pas dit soyez, soyez stérile Non, soyez fécond donc, déjà, il t'a demandé d'y aller, miti, vous assujettissez, et dominez, que rien ne vous domine, mais vous oui. dominez. Donc, pour être erreur. Oui. Alléluia! « Ah, mon frère et ma soeur, si nous pouvons connaître l'amour de ce Dieu, nous ne perdons pas notre temps à des sottises que nous avons dans nos pensées, auxquelles nous nous cherchons à pouvoir effectivement transformer. » C'est vrai, frère. Il n'y a pas de meilleure et de plus belle chose, ou de la chose la plus meilleure, que de pouvoir être dans la volonté de Dieu. Et être placé. Regardez, dans ce monde, frère, nous nous ennuyons. Peu importe les, les, les, les vidéos que vous pouvez voir ou même les sur les, vous, après vous êtes fatigué. Vous pouvez même les voir pendant des depuis du matin et puis vous êtes mouvement fatigué toute la nuit. Toujours même en les regardant tout ennuira quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce monde C'est pour ça que je comprends que et, et, et, Salomon c'est sage que Dieu a donné. Il a dit j'ai goûté à tout. Vous voulez me parler du vin J'ai goûté. Vous voulez me parler de la joie J'ai goûté. Donc tout ce que vous pouvez, je dis, mais j'ai goûté cela. Et je vais vous dire une chose, c'est que vanité de vanité, tout est. Ce qui dit, moi ici, la gloire, je l'ai goûté. Tout ce que vous pouvez voir, la rem de Cécile, tout ça, avec, tout, tout ce que pouvez, il y en a d'abord mille, tout ce que vous pouvez voir. Je dis, je goûté. Qu'allez-vous me dire Et moi ici, je vous dis, que tout est. Alors, si, si vraiment un homme sage comme ça, qui aille à pouvoir tout goûter, nous dit cela, alors dans quoi je dois avoir encore compliqué. Parce que sur la terre, tu vas t'ennuyer tout le temps. C'est pour ça que le temps de notre pleinage sur la terre, Dieu nous donne l'occasion de pouvoir aussi retrouver quand même ses, ses bonheurs, en fait. Ceux de joie. Et ces bonheurs, on le trouve où Mais c'est là où. C'est là où s'est trouvé Adam. Lors de la création, Dieu l'avait placé dans ce lieu où il était heureux. Cet endroit était la volonté de Dieu. Cet endroit était le désir de Dieu. Et, et, et Adam ne cherchait pas. Comment pour voulez-vous Parce qu'il avait compris. Vous savez, ça vous savez très bien. Et pourquoi nous disons cela aussi Nous devons savoir pourquoi nous disons. Parce que Satan ne pouvait pas arriver à pouvoir pousser Adam à sortir de cet endroit. Il savait très bien que s'il va vers Adam pour lui raconter des âneries, Adam ne va pas avaler cela. Ça c'est le caractère que Dieu veut incliquer en vous. Amen. Pour ne pas être c'est ce qui était dit, c'est la vérité, mais il a donné les uns comme, comme, comme, comme, comme. Enfin, on va les lire, regardez très bien, pour que nous puissions comprendre cela. Ephésiens chapitre 4, je crois que c'est cela, oui. Ephésiens chapitre 4. Voilà.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 à la mesure parfaite de, de Christ, afin que nous ne soyons plus des errants, des enfants, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Flottant, ça veut dire, ah ben ah ben ah ben mais que nous soyons des hommes faits. C'est-à-dire que les hommes et, et qui ont un caractère que quand bien même un, un prédicateur viendrait évidemment pour pouvoir vous prêcher autre chose, vous savez que quand vous entendez dit ah, ah, ah ça peut importe, mais ça colle pas. Ça peut pas coller. Pourquoi? Parce que la vérité que Dieu vous a donnée effectivement à travailler à enlever les scories à l'intérieur. À moins que vous ne soyez pas les enfants de la vérité sur un certain, que la vérité nous ramène effectivement de la position dans laquelle Dieu veut que nous devions être, en fait. C'est pour ça que vous voyez même que dans Apocalypse chapitre 3, je pense, chapitre 2, hein, il est dit, hein, vous avez éprouvé ce qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et vous les avez trouvés menteurs. C'est-à-dire que, <rire> à cause de l'enseignement que vous avez donc reçu. C'est pour ça que vous voyez dans l'écriture ici que nous avons lu, effectivement, il est parlé en disant qu'effectivement que, hein, dans des textes de ici que nous avons lu, Juste, vous pouvez voir et puis nous allons prier. Il dit ici... Il le verset, verset, verset 10, je veux avec toutes les séductions, verset dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Donc, okay. effectivement, ça doit vous rappeler et quand même quelque chose, mon frère et ma soeur, dans 2 Timothée chapitre 4. Car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la scène. <rit> ils vont se donner une foudre. Ils il y a la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, qui leur plaisent. Mais je ne pense pas que c'était ça que Adam pouvait chercher. Non, non, non, non, non, non, parce que quand tu cherches les choses qui te plaisent, c'est parce que tu veux que ça soit selon ton désir, selon ta volonté, selon que ça soit fait selon ta, ta vision à toi. Est-ce que vous suivez Alors, c'est pour ça que la Bible dit qu'effectivement qu'ils détourneront l'oreille de la vérité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas croire. Puisque vous ne voulez pas croire donc à, à la vérité, comment voulez-vous avoir l'amour de la vérité au-dedans de vous. Hein? C'est pour ça que, je pour que vous voyez, s'il vous plaît, c'est pour ça que le Seigneur, quand il parlait dans Jean chapitre 8, il, il a dit, il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Vous voulez qu'on le lise Jean chapitre 8, je pense que c'est là, dans Jean chapitre 8, voilà, Voilà, Jean chapitre 8 dit, oh, hum, voilà, nous pouvons dire, merci Seigneur. Hum, verset 42. Jean 8, 42 dit, Jésus leur dit, vous vous souvenez C'est à ceux qui avaient cru, vous hein, vous souvenez quand même, nous hein, le répétons tout, tout le temps. Hein, puis Jésus leur dit, si, dit, dit, leur dit, si Dieu était votre Père, vous vous souvenez du dimanche Si Dieu était votre Père, qu'allez-vous faire vous m'aimeriez. Vous ah voyez, il y a quelque chose qui va... Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi donc ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et, et, et, et Nous allons continuer à lire, effectivement. Et là, dans les scènes écritures, dans 1 Jean chapitre 4. Nous les lisons rapidement avec vous. Un jean au chapitre 4. Comprenons cela. Un jean au chapitre 4. Voilà. Il dit... Bien. bien aimé, je n'ai pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Verset 1, hein? tout esprit... Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, mon grand, tu peux venir, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et reconnaissez. Tu peux ouvrir la, porte, la vie, chaleur, Reconnaissez donc à ceci l'esprit de Dieu. Verset 2, vous y êtes Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist. C'est le Dieu qui est contre Christ. Donc dont vous avez appris donc la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mais vous, petits enfants, écoutez bien. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Et vous les avez. Vous voyez la position que Dieu nous donne Vous les avez vaincu effectivement, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans. Donc Satan ne peut même pas avoir le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez Sur Satan. Alors nous continuons ici, il dit. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les, les écoute. Nous, vous voyez bien, de vous suivez. Nous, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait Voilà, monsieur. Il a quelque chose de particulier, ce qu'il a toujours l'attention quand il s'agit de la parole de Dieu. C'est pas qu'on vous répète pour faire pour dire non, non, non. C'est n'est pas biblique, mon frère. C'est lui qui est de Dieu il nous écoute. Pourquoi est-ce qu'il n'écoutait pas il dit, mais, mais, Vous ne comprenez pas, il dit, mais il y a un problème. Parce que vous ne pouvez écouter, c'est écrit, hein Il a dit, sinon, vous ne pouvez. Je crois verser sur Il dit, euh, euh, verset 43. D'abord, je sais car dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter la parole, ma parole. Vous connaissez, non Ça parole, c'est la parole de Dieu. Et ici, dans 1 Jean 4, on nous dit effectivement ici, il dit, mais verset 5, il dit, mais eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il nous écoute. Amen. Alléluia. Mais dans la suite, il nous dit quoi Il dit, c'est lui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Alors comment voulez-vous avoir l'amour de la vérité, mon frère C'est ça le problème. Ah oui. C'est ça le problème que nous pouvons entendre que... Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est-à-dire que vous voulez vous satisfaire simplement dans votre façon de voir les choses. Que les choses soient... Que ce soit que Dieu passe seulement pour vous plaire dans votre condition en fait. Mais quand la parole de Dieu vient et apporte un fouet et vous fouette effectivement dans votre situation, vous vous révoltez. Vous n'aimez pas ça, il faut que ça soit comme vous, vous la voulez effectivement, que ça soit taillé à, à votre propre santé. Mais c'est ça en fait. Mais Adam n'était pas comme ça. Non. Dans le lieu dans lequel il était, il prenait plaisir à ce que Dieu lui parle, parce que Dieu, le Seigneur, descendait. Il était en communion avec lui, c'était un plaisir. Et aussi, on était en communion, tout son être était, était en bonne condition. Il était heureux pour cela. Dans le lieu que Dieu lui a placé, effectivement, oui, parce que c'était le lieu que Dieu avait eu à pouvoir réellement aussi établir, et, et pour que Adam, hein, il soit dans cet endroit. Et aussi longtemps qu'il y était, il y prenait plaisir et, et, et il avait l'autorité pour dominer sur toute chose, en fait. Quand le monde vient et l'esprit de l'erreur vient, il amène effectivement le doute. Quand le doute vient, et tout ça aussi, amène aussi ce qu'on appelle les angoisses, les maladies, le souci, et les cela. Alors, vous remarquerez très bien, pour que vous puissiez comprendre, j'espère que vous êtes quand même éveillé. Hein c'est pour ça que le Seigneur, notre Sauveur, il nous dit, nous, il dit, mais qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et puis il ajoute, il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Mais si moi, je suis à à ce que me dit, qu ne je ne dois pas m'inquiéter, c'est parce que je me suis trouvé dans la position que Dieu veut que je sois. Je ne vais pas aller voler dans les gens, tromper les gens, puis je, dis, je ne m'inquiète de rien. Et le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Non, je deviendrai inquiet parce que je ne suis pas dans l'endroit que Dieu voulait que je sois pour ne pas m'inquiéter. Il faut bien, parce que tu vas faire tout n'importe quoi. Dit le Seigneur a dit, je ne m'inquiéterai de rien, il ne va, va pas faire ça pour toi. Oui, il faut que nous comprenions bien les choses de Dieu, que nous prenions des choses qui à leur juste place. Il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que vous pouvez comprendre à qui il s'adressait. Ce n'était pas à tous ceux qui venaient comme la foule à gauche, à droite. Non, non, non, non, parce qu'il a bien précisé, il dit, votre Père. Alléluia, Amen, merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, Amen. il te bénisse richement, Alice. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne parle pas à tout le monde. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, il ne sème ni des moissons. Mais votre Père, il n'a pas dit votre Dieu, hein? votre Père qui est dans les cieux. Comment si moi j'appelle Dieu et mon Père, c'est que j'ai une relation. Alléluia. En étant avec mon Père là où mon Papa et moi je vais être. C'est la vérité, non Amen. Je crois que c'est comme cela. Alors là, je peux dire qu'il a dit cette parole, ça me concerne. Parce qu'il a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fin. Avant cela, hein? l'écriture tue, hein? vous connaissez, non soit il haïra l'un et aimera l'autre. Donc vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Si moi je sers Dieu, alors la blessure s'est que Si moi je sers Dieu, Dieu n'a pas m'inquiéter. Parce qu'il m'a dit à moi. Moi qui l'essaie, qui, qui, qui s'accroche à lui, qui croit en lui, moi sa fille, moi son fils, il m'a dit. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne t'inquiète de rien. Alors, je sais où je me tiens Je crois en lui Quand il a dit je crois Parce que je sais qu'il est capable Alléluia Souvenez-vous des trois hébreux croyants Il a dit au roi, au roi La fournaise était là Alléluia Ils savaient que leur Dieu est vivant Il dit au roi, sache que nous te respectons Mais pour nous fléchir Les genoux devant cette statue C'est interdit On ne peut pas faire des petits compromis oh, Sachez parce que non qui veut nous tuer, il n'y a pas de problème. Mais devant la statue, jamais les genoux fléchira. Alléluia. C'est ça ce que nous devons être, mon frère. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Dans ton travail, il agira. Même si tu ne veut pas rentrer, il n'y a pas de problème. Il pourra. Je dans sa bouille, frère. Il vous a donné ce travail. c'est ce qu'il fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne ne peut vous enlever la dent si Dieu ne le veut pas. Gloire au Seigneur Alors ayez foi en ces dieux. Croyez en lui frère Il ne changera jamais Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu Il est toujours le même Hier, aujourd'hui et éternellement Lève-nous.